Alors je vais maintenant réaliser le maquillage couture en intensifiant le bleu sur les paupières. Donc j'applique le fard bleu au ras des cils et je remonte dans le creux de la paupière. J'effectue un arc de cercle. Donc lorsque vous avez effectué l'arc de cercle, vous pouvez remplir avec le fard à paupières la moitié de la paupière mobile. Le pinceau boule va vous permettre d'estomper le fard à paupières. J'applique plus intensément le fard à paupières sous la paupière et je ferme davantage l'œil pour un rendu beaucoup plus sophistiqué. Pour le maquillage couture, le crayon au-dessus de la paupière sera beaucoup plus épais. Je vais à nouveau l'estomper avec du fard bleu. Pour intensifier le regard, je vais appliquer à nouveau du mascara. Donc, je prends bien le cil à la base et je le remonte jusqu'au pointe. Et je le fais une deuxième fois. Pour le maquillage couture, je vais intensifier les lèvres avec un crayon plus coloré, avec le pinceau, je vais appliquer le rouge à lèvres. Comme pour le maquillage naturel, je termine celui-ci par une touche de lumière sur les joues, le front, le menton. J'applique également sur le cou et sur le décolleté. Voici donc la transformation du maquillage naturel en maquillage couture.